Bonjour à toi cher spectateurs, la Veronica de Leonardo Medel, c'est un film qui m'intriguait beaucoup par son pitch. Et je dois avouer que j'ai pas vu grand chose d'autre autour du film, j'ai juste vu l'affiche et l'histoire. Et je me suis dit avec ça, il peut y avoir quelque chose de très intéressant un petit peu dans la veine de Sweat, un film dont j'ai parlé dernièrement, qui choisissait de parler des réseaux sociaux tout en ayant un personnage central qui soit tout de même très intense en termes de récit et en termes surtout d'émotion Donc c'est ça en fait qui me titillait. Voir un personnage poussé dans son retranchement, parler de quelque chose qui soit extrêmement moderne. Le résumé pour faire simple, Veronica Lara est de la femme d'un célèbre joueur de football et une influenceuse en recherche constante de reconnaissance. Avec l'arrivée de sa petite fille Amanda, sa vie va prendre une tournure qu'elle n'attendait pas. Je ne m'attendais pas à un film aussi tranché en termes de construction, de développement et surtout en termes d'esthétique. Medel a vraiment conçu un long métrage qui a quelque chose de très atypique. C'est un film qui n'a qu'une seule valeur de plan. Et débrouillez-vous avec ça. C'est un film qui épouse le point de vue d'une influenceuse dans un retranchement que je trouve extrêmement exacerbé et qui ne va pas plaire à tout le monde. Parce qu'on est sur un face-cam constant. Ce que vous voyez là, en fait on est exactement sur cette valeur de plan, quoique un peu plus serré. Et c'est ce qui m'a scotché devant ce long métrage. C'est qu'on ne quitte jamais cette perspective, et que ça nous permet d'avoir un ressenti extrêmement intense autour de ce personnage, et de ne jamais la quitter des yeux. Tout comme elle-même, à de très nombreuses reprises, ne nous quitte pas des yeux. Je ne sais pas si elle nous voit, je ne sais pas si elle nous parle, mais une chose est sûre, Medel a vraiment réussi à faire en sorte que l'on épouse le point de vue d'une influenceuse jusqu'à un point de non-retour. Et j'ai trouvé ça absolument dingue parce que du coup on se retrouve devant une œuvre de cinéma qui tente quelque chose de manière radicale. Ce qui fait que, clairement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont me dire ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas convaincu, j'ai pas réussi à comprendre la démarche, je trouve ça compliqué et, et, pas, et pas clair, et, et ça serait évident, et je comprendrais ce point de vue. Mais je trouve cette œuvre absolument dingue par ce parti et ça m'a complètement embarqué du début à la fin. Difficile, indéniablement, d'évoquer les réseaux sociaux sans grand chose de plus à raconter, mais pour autant, il est évident que cela fascine de plus en plus d'auteurs au vu de l'époque dans laquelle nous sommes et des mœurs de notre société ainsi que des différents personnages qui la peuplent. Leonardo Medel nous offre un moment de cinéma unique en son genre, une œuvre complexe, intense, qui cherche par moments à être proche d'une forme d'expérimentation graphique étonnante et juste, tout en cherchant également à jouer avec cette idée d'immersion au cœur d'un moment de cinéma qui ne manquera pas de diviser dans ce qu'il raconte, mais qui interroge tout de même par sa forme et sa complexité dramatique. En termes d'écriture, ce qui est intéressant c'est que Medel du coup, il choisit de construire son film de manière dramatique, mais en ayant un côté très intense dans la continuité de son récit. Alors je vais éviter de trop vous révéler de détails parce que j'ai envie vraiment que si vous découvriez ce film vous ayez le plus de révélations possible. parce que malheureusement le pitch d'Allociné a tendance à un petit peu révéler de manière euh, très impromptue le twist central du long métrage, ce que je trouve être très dommage. Mais en gros, le film va mettre une histoire principale en parallèle avec le passé de Véronica. Et c'est ce qui, je trouve, réussit à faire tenir l'écriture parce qu'on va se pas se mentir, si on devait mettre en avant un immense point noir, c'est que le film est très évasif dans la construction de sa dramaturgie. Et c'est un des points sur lesquels je pense qu'il est difficile d'amener une véritable défense dans la construction avec laquelle Medel a choisi de concevoir en fait son écriture. Son écriture est extrêmement anecdotique. Son écriture est un enchaînement de petites scénettes qui vont les unes à la suite des autres donner lieu à... Une certaine réflexion autour de la vie d'une influenceuse et d'à quel point le contrôle de l'image de soi, de son passé, de son présent comme de son futur est une chose qui demande une attention de chaque instant. Et cette idée-là est très intéressante, mais du coup ça fait que l'aventure en termes de pure conception dramatique et narrative est très limitée par instant et se révèle être ben, très frêle, voire même proche du néant par instant. Moi personnellement ça m'a tout de même convaincu parce que derrière on a quelque chose de tellement fort dans la mise en scène que du coup on est prêt à mettre de côté cette forme narrative qui peut sembler très simple. Mais je pourrais comprendre que ça dérange certaines personnes, mais derrière, ça laisse aussi la possibilité à beaucoup d'interprétations. Medel appuie avant tout sur cette forme narrative très proche de Véronica, pour poursuivre dans une avancée dramatique, oscillant constamment entre satire et ironie, mais également entre critique sociale et réflexion moderne sur l'image et la gestion de celle-ci, dans une société où le surfait prend plus de place que la place sociale que l'on choisit d'avoir. Le dramaturge chilien joue à merveille avec son héroïne, se moque presque d'elle, tant il en fait une héroïne très antipathique, mais qui cherche pour autant à se trouver une place, même si cette place prévaut sur tout ce qu'elle pourrait construire et avoir, allant jusqu'à cette fin loin d'être maîtrisée, mais qui donne un certain sens à toute cette œuvre. En termes de mise en scène, Leonardo Medel... Je pourrais passer des heures et des heures, encore une fois, à vous parler de la manière avec laquelle il construit son cadre. Je trouve ça fou d'avoir la même valeur de cadre du début à la fin, de juste changer de décor et de jouer à tel point avec son actrice centrale. Parce qu'elle est réellement, elle pour le coup, et on en parlera ensuite, le, le pivot, en fait, de la construction de sa mise en scène. Si elle ne marchait pas, elle, la mise en scène de Medel ne fonctionnerait jamais et se foirerait du début à la fin. Ça ne pourrait pas fonctionner si l'actrice au centre de ce cadre était mauvaise. Mais il y a un vrai jeu de construction d'émotion et presque d'ironie et de satire avec justement la manière avec laquelle il choisit de la filmer et de la mettre en scène parce que clairement c'est l'histoire d'un mec qui au travers de son cadre va être capable de mettre en scène son actrice mais encore plus en scène que d'habitude et je trouve ça assez fou parce que du coup on est vraiment sur ce jeu avec les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux on va pas se mentir c'est de la mise en scène de soi, on se met en scène on construit une certaine Optique de sa vie de telle sorte à ce que les gens s'imaginent que c'est tout le temps ça. On va pas se mentir, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas, c'est surfait, c'est hyper travaillé, c'est hyper léché, comme c'est le cas au cinéma. Donc clairement, à partir du moment où on pose sa mise en scène ainsi, on met en perspective cette idée de réalité factice. Cette idée que ce qui se passe dans les réseaux sociaux est toujours retravaillé de telle sorte à ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est un petit peu surfait ou surdéveloppé, ou surhabillé, pour donner une certaine illusion de la réalité. C'est ça toute la mise en scène de Medel. Et, et c'est juste fou à voir. Clairement, on pourrait parler des heures et des heures de la forme et de la manière intense avec laquelle le cinéaste parvient à porter cette forme extrêmement évocatrice de son projet de cinéma pour offrir une expérience folle qui pousse l'immersion et le ressenti dans une direction surprenante et assez dingue. Medel nous offre une œuvre rare, une œuvre qui laisse de côté le rythme, le montage et la composition de son cadre dans sa base, pour aller encore plus loin par la forme symbolique de sa caméra, pour nous offrir non seulement une réflexion sur l'image et sur la puissance des réseaux sociaux, mais surtout une immense et intense métaphore sur la modernité de notre époque. En termes de casting, ça va être difficile de vous citer des acteurs secondaires, parce que je trouve qu'il n'y en a pas. Il n'y a que des acteurs en toile de fond, et il y a une actrice centrale. Quelques acteurs en toile de fond qui m'ont marqué, euh, c'est Antonia Gleyssen ainsi que Ariel euh, Metaluna. On peut aussi citer Patricia Rivadeneira qui a vraiment un rôle <rire> tout au fond du cadre. Mais en fait, c'est assez saisissant parce que ce genre de film, il est difficile de ressortir une prestation secondaire. Parce qu'il y a une femme qui porte le long métrage, littéralement. C'est d'ailleurs la seule qui est nette du début à la fin du film. Toutes les autres actrices, quasiment, sont floues. Et sa prestation, elle est juste folle, et c'est amplifié par le cadre de Medel. Mariana Di Girolamo est une actrice fantastique, qui ici ne fait pas simplement que porter le film, comme j'ai souvent tendance à le dire, mais littéralement, est le film de Medel par une prestation tout simplement rare. Au bout du compte, La Veronica c'est un film qui est radical, c'est un film qui est extrême, c'est un film qui est construit de telle sorte à ce que certains spectateurs vont adorer d'autres vont détester, c'est pas un film qui va faire l'unanimité. Parce qu'il a un parti pris et il s'y tient du début à la fin. Moi personnellement, si un réalisateur tient un parti pris et qu'il arrive à pousser la réflexion dans une certaine optique, moi j'adhère. Après, on va pas se mentir, il y a des facilités scénaristiques et je trouve que la fin est un peu brouillonne et va laisser beaucoup de spectateurs sur leur fin justement. Mais tout de même, la Veronica de Leonardo Medel, ça vaut largement le coup. Rien que pour son actrice centrale et pour le parti pris graphique. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, foncez. C'est un film qui n'a pas son pareil pour nous plonger dans une position que beaucoup envient, mais qui reste tout de même assez étrange. A plus